Bonjour, je suis Carla du Conseil des Jeunes. Bonjour, je suis Diwan du Conseil des Jeunes. Bienvenue au JTJ Le quoi Non, je connais pas, désolé. Euh... What On peut répéter <rire> euh... euh... Le JTJ le, le quoi Le JTJ, c'est un journal TV proposé par le Conseil des Jeunes de Drancy. Alors, pour le JTJ, on vous a concocté la crème de la crème des actualités drancyennes. Elles seront sous forme de petits reportages d'environ 30 secondes. Ah, ça pourrait être sympa C'est trop bien Ça sort quand Ça a l'air sympa comme idée. Où est-ce que je peux me renseigner Oh, Ça a l'air sympa, euh, si tu as besoin de quelqu'un ou d'une star, euh, je suis là. <rire> Pour ce premier numéro, voici quelques images des animations proposées par le service jeunesse. C'est parti Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier JTJ. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous au prochain JTJ. N'oubliez pas les gestes barrières, le masque et le lavage de mains. Prenez soin de vous et à bientôt.